Bonjour les amis, c'est Yoshka. Bienvenue sur ma chaîne, le Tarot des 5 Soleils. Eh bien, un grand merci à vous, car vous êtes de plus en plus nombreux à visiter mon site. Et vraiment, c'est gentil. Merci beaucoup à vous. Pour tous ceux qui me rejoignent, eh bien, c'est Tarot des 5 Soleils. La référence, elle est juste dessous. Bien, et si vous voulez recevoir mes vidéos dès leur sortie, Abonnez-vous, c'est gratuit et vous les recevrez. Voilà, tout simplement. Euh, donc aujourd'hui, nous allons voir cette nouvelle, c'est pas une nouvelle lune, cette pleine lune. Donc, c'est la fameuse pleine lune du 24 octobre 2018. Alors, que nous réserve, que nous réserve donc cette pleine lune du 24 octobre 2018 eh bien, écoutez, franchement, j'ai l'impression que ça va être un petit peu tendu. Ça va être un petit peu tendu. Je vais vous montrer un petit peu tout ça sur le tableau, comme, euh, comme ça se passe. Vous avez la Lune qui se trouve en face du Soleil. Vous avez Uranus qui se trouve en face de Vénus. Et naturellement, ça rentrera donc là. Ça sera juste, disons, à l'entrée du signe du Scorpion. Donc le Scorpion, naturellement, va prendre toutes ses énergies quelque part de plein fouet, mais pas que lui, parce que nous allons être tous impactés plus ou moins, disons, par cette énergie donc, de, de cette pleine lune donc, du 24 octobre 2018. Il y a une chose que je me suis aperçue en mettant euh, ces, ces cartes donc, sur le tableau, c'est qu'il y a autant, disons, d'impulsivité que de mouvements régulateurs quand même de l'autre côté. Vous voyez que sur ce côté, on a un signe vénusien parce que la Lune sera donc en, en taureau, donc juste au premier degré, il y un hein, deuxième degré, donc du taureau, qui est un signe vénusien. Alors que Vénus se trouve dans son signe opposé, donc qui est le scorpion. Pareil, la lune euh, sera euh, tout au début donc du taureau et le soleil tout au début, donc de son signe opposé qui est le scorpion. Vous voyez, il y a des opposés comme ça, hein vous avez également Uranus qui se trouve, ça fait comme une grappe, hein, vous voyez, qui est en opposition, disons, avec l'autre. Mais sachant que vous avez systématiquement, disons, un côté, disons, un peu équilibrant, équilibrateur, hein, si l'on veut, entre ces deux, ces deux forces. Hein. On dirait que l'univers nous dit réveille-toi, réveille-toi donc on va être un petit peu secoué. Voilà, c'est vraiment l'impression que j'ai, disons, en mettant ces cartes, c'est qu'il y a un côté extrêmement euh, plus que dynamique, hein, c'est presque provocateur. Il y a un, une ambiance provocatrice, euh, que ce soit, disons, sur la Terre, hein, concernant réellement, disons, euh, les effets de masse, euh, humaine, hein, ça, ça peut être disons euh, des manifestations euh, des coups de colère des coups de hum il euh, y a des choses comme ça qui vont se passer toujours avec des grosses annonces hein, voilà il va y avoir aussi des coups de je t'aime je ne t'aime plus euh, euh, je te veux, je te veux plus disons dans les couples hein, on risque un petit peu disons euh, euh, le torchon il risque un petit peu de brûler la... La perspective, disons, un petit peu de cette euh, pleine lune risque ni plus ni moins que d'exacerber euh, des sentiments, euh, quelque chose, disons, de non accompli. Euh, Uranus est passé un petit peu en taureau. Il y a eu un gouffre, quelque part, de nouveautés de construction, de oui, mais moi, j'aimerais bien, disons, poser ça, me construire euh, de telle façon, réaliser certaines choses, donc, tout d'un coup, il y a eu une espèce, disons, de... De, de de jouissance quelque part euh, personnelle avec des tas d'idées nouvelles où on a envie disons on avait envie de repositionner euh, sa vie euh, de, quelque part de refaire disons euh, son son intérieur même son intérieur disons de maison même voire euh, refaire avoir un autre travail un autre métier euh, voilà quelque chose qui nous qui euh, où on cherchait, disons, euh, c'est un peu l'esprit, disons, de la vocation, se sentir bien quelque part, hein, euh, dans son corps, hein, euh, ou chez soi, ou avec les autres. Hein. Euh, voilà, et puis cette histoire aussi, toujours naturellement, d'argent. L'argent, c'est assez récurrent en ce moment, et ça revient souvent, disons, euh, dans les aspects, euh, cette peur de manquer, est-ce que j'aurais assez Même les riches, comme je vous avais dit, disons, d'une certaine façon, dans les énergies de la semaine, donc je vous ai tourné là, euh, très dernièrement, eh bien, euh, il y a cette, cette sensation de est-ce que je vais manquer Vous savez, manquer, il y a toujours un million, un hein, riche qui manque pour faire quelque chose de gros. Comme le petit, disons, bah, il lui manquera toujours euh, euh, de francs six pour faire quelque chose. Enfin, il y a, y a toujours, il y a cette espèce de, euh, d'aspect vraiment euh, où le matériel, on a peur vraiment de manquer. Alors, ça rejaillit naturellement euh, également, disons, dans le couple. Dans le couple, dans le sens, est-ce qu'il me donnera assez d'affection, est-ce que je lui conviens, est-ce que... Bref, il y a beaucoup de questions comme ça, où euh, on, on, on cherche à mettre sur l'autre, euh, quelque part, euh, ce sentiment euh, de, de frustration qui tourne déjà depuis quelque temps, surtout dans les foyers. Il y a également, disons, une envie folle euh, de poser, disons, de nouvelles créations euh, pour les célibataires, de trouver euh, l'âme sœur, on va dire, euh, pour les couples, euh, la recherche, disons, euh, euh, de se créer, voire même de se renouveler, voire même de procréer et d'avoir euh, d'autres euh, enfants ou l'enfant, donc euh, euh, désiré et hein, hein, c'est le style, ben, c'est le moment d'avoir un enfant, mais est-ce que c'est vraiment le moment et tout, etc., etc., et vraiment, c'est toujours cette histoire de choses qui tournent un petit peu en boucle, où on n'ose pas briser, disons, cette coque, euh, qui semble, disons, euh, être infranchissable dans le sens où on se sent impuissant. Alors, on, on manque de confiance en soi, manque de confiance en la vie et de peur, disons, de franchir euh, certaines choses euh, pour euh, vraiment pouvoir poser ses désirs. Alors, bien sûr, la Uranus qui est juste en face de Vénus tel que c'est positionné, là, à l'heure actuelle, euh, il peut avoir, disons, des, des coups de colère terribles qui peuvent arriver, surgir comme ça, tout d'un coup. Alors moi, je vous conseillerais tout simplement de comprendre que euh, il y a euh, des désirs au fond de vous qui cherchent à s'exprimer. La personne qui est à côté de vous, euh, certainement, elle aussi, elle a des choses à exprimer. Tout vient du passé en plus de ça. Mais ce n'est pas la peine de se retourner sur le passé, puisque nous sommes construits de ce passé. Donc il faut aller naturellement, très doucement, euh, se, en, en se dirigeant, disons, vers euh, l'avenir. Hein, en disant que ce ne sont pas... Que des turbulences c'est des turbulences et à l'heure actuelle euh, tout le monde subit ces turbulences alors euh, ça va être électrique on aura envie naturellement disons de s'exprimer au maximum euh, le fait de parler le plus haut le plus fort et, ça donne pas toujours raison mais ça c'est un peu comme si on vidait un petit peu son sac. Hein. Mais l'autre, il n'est pas forcément, disons, responsable de tout ça. Parce que chacun est responsable de son chemin, naturellement. Et chacun, a, disons, le long du chemin, a eu la, le, la, le, le choix de dire « je le fais ou je ne le fais pas, tout simplement ». Mais malgré tout, ça va être un petit peu, j'ai l'impression, une espèce de petit euh, euh, déballage... Et même, je vais vous dire, franchement, vous voyez, ça c'est la pleine lune, voilà, hein, oh là, là, comme c'est poésie. Vous avez, pardon, le soleil qui est de ce côté, vous avez la terre qui est au milieu et vous avez, vous avez la lune ici. Quand c'est comme ça, c'est l'aspect tout simplement, disons, de la pleine lune. On est d'accord Mais là, regardez un petit peu, la terre, elle est au milieu. Ça c'est la terre, c'est la carte de la terre, elle représente la terre, hein. Eh bien, euh, au point de vue géo-géographie, géo, vous voyez, on va, je vais vous faire rebondir sur un, un autre, euh, une, un, un signe qui s'appelle donc le bélier, et la fameuse planète donc Uranus, rétrograde, elle va se trouver, donc, à nouveau en bélier, elle a quitté le bélier, elle retourne en bélier là, et donc je vous dis, il y a une espèce de tiraillement euh, énorme, disons, entre ce que j'ai vu, que je pouvais créer, et puis naturellement, avec toutes mes pulsions, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je serai assez fort pour, pour le faire, voilà. Et le fait hein, de retourner euh, sur cette carte le, euh, du, donc, du bélier, le bélier c'est naturellement je, et parce qu'il faut bien que se construire sur quelque chose. Donc la, la, notre première construction c'est nous naturellement, et c'est ce qu'on appelle l'ego, être l'ego quelque part, égocentrique. Hein. C'est pas mauvais d'être égocentrique dans le sens où on a besoin naturellement de savoir. Sans plus, euh, ce qu'il y a dans nos têtes, nos limites, nos capacités, ce qu'on peut faire. Voilà, ça c'est notre corps, l'ego, d'accord Je parle, je parle d'ego dans ce sens-là pour le moment, pas euh, c'est à moi, euh, c'est pas à toi, etc. C'est juste quelque part limité, disons, avec son corps, son intellect, son argent et tout. Donc, euh, euh, on, on, on, on vise un petit peu, on, on ramasse, on regarde un petit peu toutes les capacités qu'on a pour pouvoir s'exprimer. Et là, on voit que l'ego, quelque part, je l'ai marqué ici, euh, G O, c'est vraiment un mot inversé, vous voyez un peu, de Géo. Ego et Géo. Et c'est vrai que la Terre, quelque part, va répondre, euh, elle va être en harmonie, disons, avec le corps. Alors... Euh, comme là, c'est pas mal malmené, dans le sens, il va y avoir des rames-marées, il peut y avoir des rames-marées réelles sur la planète, mais il peut y avoir aussi des rames-marées émotionnelles également, disons, dans, dans la vie de l'individu. Donc, c'est quand même, euh, il faut faire attention, hein, il faut faire attention. Euh, ah, tout ce qu'on peut, disons, ressentir, c'est bien d'avoir, de, de, disons, ce genre d'énergie hein, qui arrive sur nous, c'est extrêmement électrique, c'est passionné, c'est passionnel et tout, mais quelque part, c'est un petit peu, on, on dirait que l'univers nous envoie un petit peu un électrochoc des doses d'adrénaline euh, qui, qui, qui réveille la Terre autant qu'il peut réveiller, disons, euh, L'individu, hein? euh, moi, par rapport à ça, je, je, ce que je pourrais, disons, vous conseiller naturellement, parce que je crois que c'est assez important, disons, avec cette, euh, cette pleine lune-là, comme elle arrive, hein? je vous dis franchement, euh, ça serait de, euh, de faire vraiment des séances de méditation, vraiment de respiration, euh, d'aller chercher le calme, euh, d'être paisible, de regarder l'autre, tout ce qui se passe pour le moment avec bienveillance, en sachant que l'autre traverse des choses aussi terribles que vous quelque part, enfin terrible entre parenthèses, fort, dans le sens disons de l'émotionnel, fort. Et donc, euh, euh, voir ça un petit peu plus loin sera le temps, vous voyez je l'ai marqué ici, de maturer. C'est important que vous ayez, disons, ce mot en tête. Laissons maturer les choses pour le moment. Hein. Laissons le temps faire vraiment son œuvre pour le moment. Parce que pendant une quinzaine de jours, là, euh, il risque d'avoir quand même euh, des, des remous. Après, ça va se transformer, disons, en remous intérieurs. Hein. Alors, euh, style, imaginez. Oui, un grand coup de... Hum. Et puis, euh, bah, ma foi, il se passe ce qui se passe et tout. Et puis, naturellement, après, on peut regretter, on peut revenir. Il peut se passer des tas de choses. Alors que ce soit, disons, dans l'affectif, mais de toutes les façons, c'est toujours l'affectif, ça qui va être touché. c'est pas une question vraiment. Là, même vous pouvez claquer la porte euh, de votre pat à votre patron en disant, il n'a pas reconnu ma valeur, etc. Eh ben euh, tiens, euh, voilà, je claque la porte. Voyez ce genre de choses, c'est pas simplement, disons, au point de vue d'un couple, le couple, lui, par exemple, ça sera, euh, oui, il n'a pas reconnu à quel point, disons, je faisais des efforts pour telle ou telle chose, même les enfants, hein, mes parents n'ont pas vu à quel point, disons, j'avais essayé au moins pour ça d'être beaucoup plus sage, voyez ce genre de choses et tout, et après, attention, il y a une espèce de rancœur, Là, personnellement, avec les cartes, parce que naturellement, bon, pour moi aussi, je les lis, disons, en travers avec les cartes, là, euh, il, y a, hum, il faut éviter. Il faut surtout éviter de mettre, disons, de la rancœur. Il faut éviter, ouais, je, je vous avais dit, là, avec, dans les énergies de la semaine, hein, avec cette carte, on avait commencé, disons, avec la carte Eldorado qui était Vénus, et je vous avais dit, attention, attention aux mots, hein les prises de parole et tout, il faut vraiment être équilibré mettre beaucoup d'équilibre disons dans son couple, dans les relations qu'on a avec l'autre et tout, parce que ça c'est vraiment important et ça serait dommage qu'une situation dégénère alors qu'elle aurait pu peut-être disons être transformée et s'arranger disons par la suite. Voilà moi ce que j'en pense hein, concernant donc cette nou nouvelle lune. Moi je la laisserai passer disons euh, tranquillement, euh, je ferai en sorte de ne pas euh, regarder disons euh, euh, peut-être de, plutôt de noter hein, sur un papier euh, ce qui est agaçant, ce qui est insupportable de façon à pouvoir dévider parce que là il y a un besoin de marquer les choses, de dire les choses et tout. Alors plutôt que de parler et puis de regretter des mauvaises paroles. Prenez un, un papier et écrivez vraiment tous vos ressentis. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne de façon à ce que ça ne déborde pas. Alors, euh, il peut y avoir aussi, disons, une envie euh, de partir, de faire le tour du monde, de commencer autre chose, de faire des trotteurs, de, de tout abandonner. C'est vraiment un grain de folie, hein. c'est vraiment une lune un peu grain de folie, là. Alors, euh, voilà, vous êtes prévenus un petit peu concernant, disons, cette, on va dire, cette météo, disons, d'astre. Hein. Euh, qui est euh, très très forte, mais qui est justement là pour réveiller ce que vous ne voulez, quelque part, ce qui est dessous le tapis, ce que vous ne voulez pas voir. Alors, évidemment, euh, ça risque de vous sauter à la tête, et, et comme je vous, ai, je, je vous ai conseillé là, euh, tout de suite, c'est de, euh, de, de ne pas euh, répondre vraiment euh, euh, coup par coup, Laissez du temps. Oh, de la distance, de la distance. Faites attention de ne pas dire des paroles malheureuses, hein, pour le moment, de ne pas, il euh, ne faut pas que ça soit définitif, vous voyez, parce que comme c'est marqué là, on, on, on dirait qu y a, que ça annonce des choses qui sont beaucoup trop définitives, alors qu'il y a des moments, il y a des moyens, disons justement, il y a des, des, des aspects qui sont là, disons, pour comprendre quelque chose, justement pour le réparer et pour avancer, hein? euh, il faut, faut. Je, je vous conseille sincèrement, disons, euh, d'avoir euh, beaucoup de beaucoup de calme, beaucoup de distance. Euh, pour le moment, euh, c'est très électrique. Par exemple, la foule. Moi, je vous conseillerais beaucoup, disons, des des, des, des promenades tranquilles, même à la limite rester chez vous, euh, je vois quand même quelque part euh, des, euh, des familles qui peuvent être fragiles et qui peuvent, euh, enfin je veux dire au point de vue émotionnel, disons, euh, lien ou quoi que ce soit euh, ou <coughs> ça peut ça peut dégénérer, ça peut dégénérer, c'est toujours le mot malheureux, et l'autre, c'est surtout pas le moment qu'il entende ça, ça peut être l'enfant, ça peut être la mère, ça peut être, vous voyez, donc faites attention, disons, par rapport à, à ça pour le moment, c'est, voilà, bien écoutez, mes amis, voilà un petit peu ce décryptage, donc des énergies, de la pleine lune, hein? donc, du 24 octobre 2018, alors voilà, je vous, rem... je vous remets ça, disons comme ça, je vous remontre mes cartes, le bélier, quelque... à un mom... moment donné, très très rapidement, il sera aussi disons en opposition directe avec son autre signe martien qui est le scorpion, vous voyez également, donc vous avez là deux signes martiens aussi, mais ils ne s'affrontent pas quelque part, mais il y, a, euh, il y aura toujours cet intérieur et cet extérieur. Hein. Vous voyez la lune aussi, hein, l'intérieur avec le soleil extérieur. Toujours ce côté-là, ce qui y a au fond de moi, ce que je voudrais poser. Ce qui y a au fond de moi, ce que je voudrais poser. Et cette espèce de tiraillement vraiment incessant. Euh, alors, est-ce que j'ai noté quelque chose de... de, de oui, aussi, bien sûr, mais voilà, ben, j'ai dit d'une autre façon, ça, j'ai fait des petites notes comme ça pour euh, voir si j'avais rien oublié euh, concernant, disons, ce petit, ce petit tour de pleine lune, simplement, je vais euh, vous montrer une chose, c'est que Uranus, là, bon, il est rétrograde et puis il va monter naturellement, disons, dans le bélier, alors, disons, cette nouveauté très électrique hein, euh, qui remonte à nouveau dans le bélier, vous voyez, c'est la tension, disons, euh, va redevenir, disons, très très électrique. Hein, D'accord? Alors, euh, du calme, du calme, du calme, sachant, sachant que dans cette phase-là, regardez, vous allez avoir la nouvelle lune qui va être, donc qui rentre, qui est le 7. 11 2018 et que Uranus y rentre en Bélier également le 7 11 2018 alors voyez hein, du 24 octobre donc au 7 novembre c'est une euh, on va dire que c'est une avant-première il faut se rôder de façon à quelque part euh, équilibrer euh, son son moi intérieur hein. voilà c'est juste euh, un petit rodage, on va dire, en attendant cette nouvelle lune. Profitez, profitez tout simplement, disons, de cette, de ce côté très bénéfique, hein, où, euh, parce que là, c'est quand même, il euh, y a beaucoup d'adrénaline, hein, alors vous risquez, disons, d'avoir, euh, ne loupez pas non plus des conversations très intéressantes, des activités très intéressantes, euh, euh, des, des idées, enfin c'est-à-dire vous donner des idées et tout, en ce moment vraiment c'est extrêmement créatif, pour ça c'est très très positif. Euh, mon conseil il était surtout pour les personnes qui en ce moment, disons, passent, une, un cap un peu difficile, que ce soit dans leur couple, que ce soit dans leur travail, sur le plan de vue de leur santé ou quoi que ce soit, c'est qu'il faut faire attention, disons, à, à ce domaine. Il faut pas aller l'exciter encore plus et terminer tranquillement ce qu'il y a faut pas mettre de l'huile sur le feu, voilà, tout simplement. Mais si vous avez des bonnes idées, si vous êtes créatif et si vous avez envie vraiment euh, de bouger, de faire des choses, vous voyez, aller de voyager. Mais ça, c'est une période qui est tout à fait excellente, par exemple, hein, voilà, dans le dans le côté, disons, curiosité, dynamisme et tout. Mais le sentiment, attention, attention, pour le moment, il faut pas toucher, si c'est fragile, mais ça peut être une excellente phase, naturellement, pour renouveler, c'est bizarre, parce que c'est pas contrario, mais au contraire, pour renouveler ses voeux, pour se promettre à nouveau des belles choses, pour entamer à nouveau, disons, une nouvelle euh, phase euh, de vie, pour se mettre en accord, pour cela, il suffit d'être calme, hein, et d'être... Euh, euh, en harmonie avec la personne, de se mettre sous la même longueur d'onde, voilà. Pas de plus, pas de moins, simplement, disons, un échange de cœur, voilà. Eh bien, écoutez, mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à profiter au mieux de cette semaine. Alors, n'oubliez pas naturellement de liker, Hein, bon, de la commenter bien évidemment je, vous savez je répondrai je réponds toujours avec plaisir hein. alors je vous dis bien sûr à la semaine prochaine donc sur euh, ma chaîne donc le tarot des cinq soleils euh, pour les énergies donc euh, de la semaine hein. voilà tout simplement alors en attendant vous pouvez toujours me rejoindre sur euh, mon site pour des consultations, voilà, je vous attends, et eh bien écoutez mes amis, à la prochaine vidéo, je vous like, au revoir, passez ma foi une bonne pleine lune, et à la semaine prochaine, au revoir.